Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras.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 qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous, nous rejouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. je sais déjà que l'Éternel sauve son roi, il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure. Par le secours puissant de sa droite, ceux-ci s'appuient sur leur char.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 ton trône de grâce comme nous venons de le chanter ton nom est élevé Seigneur, nous voulons qu'il soit encore parmi nous et à nous aussi mon bien Père nous voulons que le monde sache que tu es réellement vivant mon bien-aimé Père sans Dieu et c'est là que tu veux le faire au travers de chacun de nous au travers de mon frère et de ma soeur et c'est pour ça que lorsque nous nous rassemblons, nous nous réjouissons de ce que tu es le Dieu qui transforme, qui agit encore davantage, mon roi, et qui bénit, qui soutient, qui pardonne et qui fortifie encore, mon bien-aimé Père Saint, oh Dieu. Nous voulons élever ton nom, nous voulons réellement célébrer ce nom par lequel nous avons reçu aussi le pardon de nos péchés, Père Tumissan, oh Dieu -père, la délivrance totale, Père Tubissant, de notre âme aussi, mon mes Père, au oh Dieu. La grâce de pouvoir marcher aussi avec toi, mon bien-aimé Père, Père Tumissan, Oh Dieu, la vérité aussi nous est venue par là. Sois donc béni, exalté, mon sauveur. Merci pour ces instants que tu nous as donné encore ce soir de pouvoir être là et chantons, nous chantons des sions, bénis encore ton fils et Que ton nom soit béni encore pour ce que tu fais, Seigneur. Nous te disons merci encore pour ces rassemblements dans lesquels nous nous trouvons et ton peuple à la maison aussi. Et la grâce, voir les mots aussi, avoir à ces instants bénis, Père, dans ta présence à toi, mon sauveur. Nous te supplions, Père, d'être avec nous, mon béni, mes Père, comme tu as commencé aussi avec nous. Nous avons vraiment soif de Dieu vivant, soif de toi, Père Saint-Dieu, pour que nous puissions davantage avancer avec toi, voyant réellement que ta vie tellement certaine, mon béni, mes Père, au oh Dieu, nous te supplions encore encore à ta parole Bénis ton peuple, partout où il se trouve encore aujourd'hui Seigneur Tu es le même Dieu, hier je tellement mon sauveur Tu guéris encore aujourd'hui Oh Dieu, que tu es encore guéri, encore malade, n'est pas ceux Qui ne sont pas en bonne santé, Père, qui soient aussi restaurés Nous te remercions pour tout ce que tu fais Sois béni et glorifié encore pour ce soir Car nous t'avons ainsi prié mon roi Au nom de jésus Jésus de Christ, Amen Que le Seigneur notre Dieu soit béni Qu'il vous bénisse et qu'il vous fortifie Vous pouvez vous asseoir et et que Dieu vous soutienne, chacun de vous. Nous remercions notre Dieu encore ce soir pour sa présence et la grâce qu'il nous accorde aussi de pouvoir aussi le louer au travers des chants et des cantiques Il est vrai que c'est toujours des moments tout à fait particuliers aussi que nous passons, mais je pense que je ne l'ai peut-être pas exprimé parce que je pense qu'on on a fait par aussi, mais... Dimanche, j'étais tellement dans une joie, mais le problème, c'est que je ne savais pas comment, j'étais tellement surpris de voir le travail qui avait été donc effectué par euh, nos frères ici, et euh, mon cœur était vraiment très touché. J'ai la joie aujourd'hui depuis, vend... depuis dimanche, je pense, de pouvoir avoir la possibilité de voir des frères et sœurs qui sont donc, euh... oh, que je vois ma sœur Carole, que les seigneurs soient bénis, <rire> c'est vraiment extraordinaire de pouvoir... Nous remercions Dieu pour cela. Je vois mon frère Juliard, que le Seigneur le bénisse richement. Il y en a tellement beaucoup qui sont là, connectés aussi. Et, et Vous savez, après la réunion, ici dimanche, j'étais tellement touché que j'ai voulu remercier également euh, chacun de et mes frères qui ont été conduits effectivement à pouvoir faire ce travail qui permet effectivement que les frères et sœurs puissent être aussi connectés et que chacun puisse aussi se voir d'une manière aussi particulière. Et c'est là aussi ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir, c'est comme si vous étiez encore plus près ici et, et ça nous fait beaucoup de joie. Je vois mon frère Casquin qui est là-bas, que les seigneurs soient bénis. Nous remercions Dieu pour cette grâce qui nous accorde de pouvoir également aussi être connectés. Chacun de vous. Mais je voulais aussi préciser une chose, c'est que c'est une joie pour moi, effectivement, de pouvoir réellement vous voir aussi. Mais vous n'êtes pas obligé. Peut-être certains vont peut-être se sentir un peu mal à l'aise qu'ils puissent être là devant le caméra. Etc. Vous n'êtes pas obligé. Mais c'est simplement, si vous vous sentez, à ce que nous puissions voir cette communion avec vous, que vous puissiez aussi nous voir et surtout, moi ici et ici, que nous puissions aussi vous voir également aussi. C'est un travail qui a été fait vraiment de tout, de leur cœur, effectivement. Je remercie les Seigneurs pour euh, ces jeunes qui m'a donné aussi, et surtout aussi pour mon grand Christian. Et c'était une surprise de pouvoir réellement voir cela. Mais vraiment, que Dieu les bénisse, que Dieu les récompense, que Dieu puisse réellement pouvoir encore davantage pour pour eux aussi. Nous remercions Dieu parce que par ce moyen aussi, comme je l'ai dit aussi, nous avons la possibilité d'atteindre beaucoup de gens dans différents pays, effectivement, aussi dans les pays lointains, et où, où ils peuvent, effectivement, aussi nous, nous suivre, effectivement. Et je crois qu'ils ont aussi la possibilité, avec cette interaction ici, ce programme, de voir aussi les uns comme les autres qui sont aussi connectés aussi. Mais que le Seigneur vous bénisse tous là où vous êtes, et partout où vous trouvez, et ce qu'on peut voir, mais non ce qu'on ne peut pas voir aussi, que Dieu le bénisse richement. Nous remercions Dieu pour ce temps, parce que nous réalisons que, chaque circonstance et chaque chose concourt certainement pour notre bien. Cela nous permet aussi de pouvoir réellement aussi, étant même là où nous sommes, réaliser aussi l'importance aussi de la grâce et de la communion que Dieu a eu à pouvoir, effectivement, aussi euh, annoncer dans les scènes Écritures. Nous regardons et nous comprenons aussi aujourd'hui combien c'est ce que le Seigneur a déclaré dans sa parole et que et que cela a été, effectivement, aussi mis en place, effectivement, aussi en pratique par, euh, effectivement, nos frères et sœurs dans ce temps-là. Lorsque l'Église a commencé, c'est cela la chose que nous avons toujours à cœur que le Seigneur a dit, que et les saints nous font savoir effectivement, qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et dans la communion fraternelle. Ils avaient réalisé quelque chose de tellement si important, c'est la parole qu'ils avaient reçue, effectivement, qu'ils ont pu voir, effectivement, aussi, comment cette parole avait la puissance de pouvoir transformer les hommes, effectivement, et de rendre des hommes ordinaires, comme, en, comme étant des hommes qui étaient tellement spéciaux et qui, parfois, eux-mêmes, ne se rendent pas compte, effectivement, de cette, cette est cette chose que Dieu a eu à pouvoir vraiment aussi placer, parce que quand nous lisons les scènes écritures nous voyons que ce jour-là, quand Pierre lui prêchait, ben, il se préoccupait pas de l'interprétation. Il a eu à pouvoir prêcher comme ça, il a pouvoir parler d'autres, donc d'autres lui parlaient effectivement aussi, mais il ne se rendait pas compte effectivement de l'impact en réalité de, de la parole effectivement, des choses qui, qui faisaient sortir, donc, des choses qui parlait effectivement, de l'impact auprès de ceux qui écoutaient, parce que ce qui a touché ces hommes-là effectivement, c'était que tous ceux-là qui étaient là ce jour-là, qui était donc le jour de Pentecôte, comme Pierre parlait, je parlais effectivement aussi, ils entendaient parler effectivement chacun dans leur propre langue. Maternelle. Alors que, eux, ils parlaient simplement tous en galiléen. Donc, l'impact était tellement si puissant que réellement que ils ont senti que ici, c'est vraiment une action tellement de Dieu, et que c'est vraiment Dieu, et quand cela sort, ça touche la profondeur de leur cœur, effectivement. C'est pour ça que quand Pierre a commencé à pouvoir réellement aussi annoncer l'évangile, ils étaient tellement très attentifs, effectivement, à cause du bouleversement qu'il y a eu, effectivement, dans leur intérieur. Alors, l'attention a été donc attirée à écouter vraiment la parole de Dieu avec une entière soumission inassunité, effectivement, cela, pour que la parole fasse son chemin et qu'il trouve réellement aussi la place, effectivement, que Dieu l'a destinée. Parce que lorsque Dieu il dit, il dit une chose, effectivement, la parole qui sort, et doit trouver réellement sa place pour qu'elle puisse davantage accomplir, effectivement, aussi ce don pour lequel Dieu l'a envoyé Donc, il fallait que la parole fasse son chemin et qu'elle touche réellement l'endroit que Dieu voulait qu'elle touche. Pas la pensée, pas l'imagination, mais tout simplement le cœur, c'est le moteur, effectivement, aussi. Et c'est de là que vient, effectivement, aussi toutes choses. Et là, ils se sont, ils se sont rendus compte qu effectivement, que pour que nous puissions grandir davantage, il faut que nous demeurions effectivement dans ces choses, effectivement, c'est la source des choses, effectivement, qui fait que nous soyons aussi comme ça, effectivement, parce que, ils se sont rendus compte, comme l'Écriture l'a dit, que tous ceux qui avaient cru n'étaient qu'une âme et que, aussi qu'un seul cœur. Et cela, c'était donc le, le résultat de, de la parole qui a été donc prêchée. Alors, il dit :« ben donc dans la communion fraternelle et dans la faction de pain et aussi dans, dans la prière. C'est pour ça que dans 2 Pierre au chapitre 1, je pense que c'est cela, nous, nous lirons effectivement ici à partir du verset verset 16, verset 16, effectivement, 2 Pierre, chapitre 1, verset 16, nous lisons,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 Nous voulons te dire encore merci notre Père pour ce moment béni que nous avons de pouvoir lire ta parole à toi et te demander aussi pardon pour tous nos manquements, nos péchés, béni, mais Père oh Dieu. Seigneur, tu es Dieu qui nous soutient, mon mon Père saint au oh Dieu. C'est pourquoi mes yeux sont fixés encore sur toi encore ce soir, parce que nous avons ce besoin, voir réellement nous approcher davantage de toi, être réellement comme toi tu le veux, Seigneur. parle-nous encore, mon mon Père Saint-Dieu. Oh Soutiens-nous parce que toi aussi ton peuple aussi, dans différents endroits, rassemblés pour écouter ta parole. Nous tous, effectivement, nous avons ce besoin-là encore ce soir. Merci pour ton Merci aussi pour ton pardon, merci aussi pour ta grâce, mon roi, quand tu avons ainsi prié, au nom de Jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est ce que cet homme, effectivement, le même qui a eu à pouvoir réellement aussi apporter cet évangile, cette parole, effectivement, le jour de Pentecôte, où tous ceux qui étaient dans la ville grande partie, effectivement. Une partie, effectivement, c'était donc accourue pour réellement aussi voir cela et, et c'est Pierre, effectivement, qui a eu à pouvoir donner, effectivement, cette parole que lorsque le peuple a eu à pouvoir entendre et c'est que leur cœur a été vraiment vivement touché. C'est cet évangile-là qu'il a eu à pouvoir prêcher, effectivement, qui a produit en réalité aussi ce qui, ce qui s'en est suivi, en fait. Et ceux qui ont eu à pouvoir réellement entendre et comme la Bible le dit, effectivement, aussi que il a eu à pouvoir l'entendre, leur cœur était touché et et puis, quand il a aussi à exprimer ce qu'il allait faire, effectivement, comme ils ont posé la question, la Bible dit que ceux qui reçurent de bons cœur, sa parole furent donc baptisés. Donc, le cœur était bien disposé, le cœur était bon de pouvoir également aussi accepter ce qui venaient de pouvoir entendre, parce que ils ont vu la puissance et l'action de Dieu dans ce qui, fait, ce qui était passé, effectivement, aussi. Et la Bible nous fait comprendre qu'effectivement, qu à ce moment-là, effectivement, ils, ils ont commencé à agir, en réalité, comme le Seigneur voulait que se ce soit effectivement fait. Et ils se sont accrochés effectivement à, à l'enseignement des apôtres. C'est comme cela que tout au long du temps, effectivement, on a pu voir ce que la parole de Dieu peut produire davantage dans un cœur qui la reçoit et qui croit réellement aussi, effectivement, que cela est la parole de Dieu, effectivement, ainsi. C'est pour ça qu'on a pu voir, effectivement, que leurs cœurs ont été réellement changés parce que c'est le cœur qui a été touché, effectivement. Et quand le cœur a été changé, effectivement, on voit les actes, effectivement, parce que la foi, est dans, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé effectivement, ils ont cru à cela et cela a produit effectivement aussi ce que les Saintes Écritures ont eu à pouvoir effectivement nous déclarer. Alors on peut voir effectivement que ces gens, les sentiments étaient complètement changés, purs et bons aussi effectivement, et en, en assistant effectivement, non pas d'une manière égoïste en fait, parce que dans ces temps ici où nous vivons, les Saintes Écritures témoignent que les hommes seront donc égoïstes et fort. fort. Et certainement cela, quand nous n'avons pas la parole de Dieu, quand nous tenons pas la présence du Seigneur, évidemment tout ce qui est du monde revient à la Bien, effectivement. Et il prend aussi les déçus, en réalité, effectivement. C'est pour ça que le monde est ainsi, comme cela. Fafaron, ben, c'est mater, effectivement. Mais si le peuple, l'homme était, effectivement, dans la présence du Seigneur, et qu'il recevait la parole de Dieu, comme cela s'est passé, effectivement, le jour du Pentecôte, effectivement, on peut voir que l'égoïsme n'y était pas... Le favorisme n'était pas, la il n'y avait pas cela. C'était seulement le cœur qui a été changé et qui maintenant pouvait maintenant donner ce qui était destiné à ce qu'un cœur que Dieu tient dans sa main puisse produire effectivement cela. Alors ils avaient l'amour les uns pour les autres. Mais ils il produisaient effectivement le fruit, donc, donc on veut voir que et chaque sémence produira dans son espèce. On voyait que le fruit était là, effectivement. Mais maintenant Dieu effectivement, mais, mais la sémence qui était là dans l'intérieur, effectivement. Et chacun s'est donné, effectivement, aussi à l'autre. C'est pour ça qu'ils pouvaient et vendre ce qu'ils avaient, effectivement, pour pouvoir mettre en commun, aider effectivement, pour qu'il n'y ait point d'indigents parmi eux, pour que chacun puisse être bien, effectivement, cela. Ça, c'est ce que la vie de la parole produit dans quelqu'un. Parce que c'est les jambes de vie, effectivement, qui font fait, effectivement fait, qui font montrer que ceci est et la semence, et voici donc le fruit qui sort effectivement, cette semence, effectivement, en réalité. Donc, et c'est comme ça que. On voit que lorsqu'on reçoit cette parole, effectivement, il y a quelque chose qui se passe dans le croyant qui la reçoit. Mais regardez le cas, effectivement, de ceux qui font semblant, qui n'ont pas eu à pouvoir réellement aussi ouvrir le cœur, il aurait effectivement pour entendre, pour recevoir. On se force à pouvoir faire de bonnes œuvres, mais ça ne sert absolument à rien. Quand on fait des choses, effectivement, parce que on, on, on, on veut quand même le faire, puisque on se dit c'est quand même ça qu'il faut quand même faire, sans que il y ait réellement une conviction ferme que ceci est vraiment la chose qui est juste à pouvoir faire, s'il n'y a pas un travail de Dieu à l'intérêt de chacun de nous, tout ce que nous faisons, ne vaut absolument rien. Vous voyez l'exemple, effectivement, vous remarquez très bien que dans le livre des actes au chapitre 2, non, acte, pardon, au chapitre 2, oui, nous avons lu, effectivement, et que nous voyons aussi dans le chapitre suivant, regardez bien, acte au chapitre 2, nous lisons, oui, nous avons lu cela, hein, au verset, euh, je pense qu'au vers, au verset 38, oui, oui, voilà. verset 40, 40, 41, il dit, ceux qui, ce qui reçurent de bon cœur sa parole furent donc baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce qu'ils ont vu comment cet enseignement, comment cette prédication, comment cette parole transformait, veut transformer les hommes, et cela a, pris, a, a, a, a aussi produit aussi la transformation. Il dit, mais il l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et ça, c'est une chose qui ne peut pas rater, parce que quand nous avons cette parole du Seigneur dans de nous, quand elle fait son travail. Mais il, nous a, il nous conduira toujours à pouvoir avoir la communion avec nos frères, avec nos sœurs, effectivement. Oui, bien sûr. Je crois que dans les Saintes Écritures, effectivement, quelque part, je pense à cela, je mais où Mais la Bible dit, effectivement, que n'abandonnons pas notre rassemblement, c'est-à-dire notre communion les uns avec les autres. C'est-à-dire que cela est quelque chose, qu effectivement, que le Saintes Écritures, parce que nous, nous, nous sommes appelés à pouvoir aussi nous donner aux autres. C'est ce que la Bible nous fait savoir, effectivement. C'est pour ça que nous avons, cette, nous avons entendu aussi, effectivement, que, et quand on, on doit avoir la communion, ce n'est pas de n'importe quelle manière, effectivement, on doit être conduit dans cette communion, effectivement, mais on sent qu'il y a cette poussée qui vient, effectivement, pour cela, pour que nous puissions réellement aussi donner aussi aux autres ce que Dieu nous a réellement aussi donné aussi. Alors il dit, mais il est donc dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. Et puis, plus bas, effectivement, on peut voir qu'effectivement, que je parle chapitre 4, et c'est cela aussi nous avons eu à pouvoir lire, si, au verset, souvent c'est cela verset 32, je suppose que c'est cela, oui. Donc, chapitre 4, ici, vous voyez bien, dans le chapitre 2, comment est-ce que quelque chose s'est passé chapitre 4, effectivement, nous arrivons aussi là-bas, où Pierre des témoignages effectivement, chapitre 3, vous le connaissez, effectivement aussi. Et voilà que, ici au chapitre 4, verset donc 32, il dit, « l'habitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. » Et qui Qu'une âme. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la parole de Dieu. Et c'est là qu'on voit la puissance de transformation qui est dans la parole du Seigneur. Quand on la reçoit, effectivement, on ne devient pas un religieux, en fait. On devient vraiment un fils de Dieu. Il y a il y a un changement, en fait. Changement dans, dans, dans le caractère, changement même dans la nature, effectivement, de la personne. Parce que le Seigneur a, a eu à pouvoir faire quelque chose pour pour cela. Et cette parole de vie entrant en nous, ça apporte un changement intérieur. Et, et là, on voit, effectivement, que tous ceux, On dit bien que la multitude de ceux qui avaient cru. Il fallait croire d'abord. C'est bien de pouvoir entendre effectivement, la Bible, mais ne vous pouvez pas seulement écouter, mais il faut qu'on vive cela, en fait. Et ils ont, ils ont cru, ils ont reçu cela. Et ça, ce que Jean-Même nous avait dit dans les scènes Écritures, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il y a que nous croyons effectivement fait, cela, alors il y a un changement. Hein? Et nous assisteront jamais, comme les le Seigneur le disait à Nicodème, « Il faut absolument naître de nouveau. » Et quand on est de nouveau, il y a effectivement une vie nouvelle qui rentre. Alors, on nous dit que l'habitude de ceux qui avaient cru, parce qu'il fallait croire, n'était en fait qu'un cœur et qu'une âme. Alors on voit maintenant le produit de cela, effectivement, comment la communion réellement rentre aussi en place, effectivement. Elle dit que lorsqu'ils ont pu réaliser, effectivement, que nous avons reçu la même sémence, le même sentiment se produit quand même dans le cœur des uns comme des autres, effectivement. Et c'est la poussée maintenant de pouvoir, ils m'ont aussi, agir, se retrouver avec avec le même, effectivement, parce que nous voulons chanter les chants des Sion avec le même sentiment, effectivement, pas que l'un veut chanter selon euh, la pensée qu'il a, effectivement, de devenir célèbre comme cantatrice ou cantatère, j'espère très très bien, ou non, parce qu'on a ces mêmes sentiments, Dieu, on chante parce que le Seigneur a fait quelque chose pour nous, nous avons le même désir, en fait, parce qu'on veut recevoir la même sémence, la même parole, effectivement, donc on a vu la puissance qu'il a produite en nous, alors là, la gloire est bien au Seigneur. Et nous nous retrouvons dans cette communion où nous partageons ensemble, effectivement. Oui, c'est pour ça que quand nous entendons, effectivement, que lorsque nous, nous nous retrouvons ensemble, effectivement, que nous partageons le même pain, parce que nous nous retrouvons tous dans ce pain-là, effectivement. L'unité, en fait, est cela. Et nous voulons avoir ce moment, effectivement, ensemble, avec les mêmes frères, les mêmes sœurs, avec lesquels nous avons la même foi, la même parole. Ça, c'est la communion. Et nous voulons que, oh oui, c'est comme le Seigneur, aussi, notre Sauveur, nous l'a dit aussi quand il a prié, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Là, ça, c'est l'unité, effectivement, qui nous permet de rester dans la communion. Évidemment, nous, là, nous avons touché aussi un monde du bon, je pense, effectivement, comme le Seigneur. Il dit, mais part y a-t-il Je pense que dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Hein Puis, nous revenons dans l'acte ici, effectivement. Regardez bien, 2 Corinthiens, chapitre 6. Il nous a fait part de cela pour que nous puissions soupirer à, à la chose qui est conforme aux saintes écritures. Et ce n'est pas soupirer à des choses, effectivement, que nous, nous voulons penser que c'est juste à nos yeux, mais c'est la chose qui est juste aux yeux du Seigneur. Alors, il dit ceci, mais mmh. au verset au verset, euh, verset 14. Mmh. Dès qu'on 6, verset 14, il dit, mmh. ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. -dire que, ça dit qu'on peut pas avoir communion avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle manière. Et dès que le Seigneur nous montre bien la voie juste à pouvoir suivre, comment il faut C'est pour ça même que dans Psaume 1, on dit, mais heureux celui qui ne s'assit pas en compagnie de mon coeur. Vous comprenez bien, cela qui hein, qu trouve son pli. Bah, Alors ici, il dit, mais ne vous mettez pas avec des infidèles sous un jour étranger. Hein, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres et quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quelle a les fidèle avec la fidèle, quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai donc leur Dieu et ils seront donc mon peuple. Alors nous comprenons qu'effectivement qu il nous est absolument nécessaire et de demandé par le Seigneur que nous puissions avoir la communion mais pas de n'importe quelle manière, pas de n'importe manière dont nous pensons nous mais effectivement que c'était communion, c'était une communion effectivement où l'Esprit du Seigneur nous conduit effectivement dans cela, en rapport avec la parole de Dieu, effectivement, en rapport avec la manière dont Dieu voit les choses, effectivement, ici. C'est pour ça qu'on revient ici au chapitre 4 des actes, effectivement, verset 32, où il nous dit effectivement que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Pour avoir le même cœur, mon frère, faut avoir la même parole qui change le cœur. Ah oui, nous recevons effectivement la même. C'est pour ça qu'ils étaient tellement heureux, parce qu'ils avaient l'évangile vue là, qui était vraiment prêché effectivement. La parole de Dieu, la pure parole effectivement de Dieu, tous ont cru à cette même parole. Il n'y avait pas de division, mon frère et ma soeur. Il n'y avait que la communion, il n'y avait que la joie, effectivement. Parce que la division vient par une mauvaise semence qui est semée, une semence de discorde, effectivement. Oui, mais quand Dieu apporte, effectivement, quand l'évangile nous est apporté par le Seigneur, ah oui, il nous rapproche toujours du Seigneur. Et quand chaque individu, effectivement, est rapproché du Seigneur, et que nous avons le même Seigneur. Alors, ce rapprochement du Seigneur nous rapproche aussi les uns avec les autres. C'est cela, la communion que Dieu nous dit. Alors, nous voyons ici, de ceux qui n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne disait que ses biens lui appartenaient donc en propre. Mais tout était donc commun entre eux. Alors nous comprenons effectivement comment cette et communion, cette unité, c'est fait effectivement par la parole qui avait été donc apportée, par l'expérience qu'ils ont tous pu avoir effectivement aussi, a produit effectivement aussi cet amour les uns envers les autres, effectivement, et c'est vice-versa. Hein. C'est là que la flamme s'efface, effectivement, l'amour divin de Dieu dans mon cœur, l'amour divin dans son cœur, effectivement, et tous ensemble, effectivement. Alors nous désirons nous retrouver, nous désirons prier ensemble, nous désirons communier ensemble, effectivement. Rien ne nous repousse, effectivement, mais tout nous rapproche, effectivement, et nous attire parce qu'il y a une source à l'intérieur, la même source auquel nous sommes tous abrévé, effectivement, la même parole, effectivement, oui, le même esprit, effectivement, aussi, qui, qui est là, effectivement, en train de pouvoir, effectivement, aussi agir à nous, comme il dit, qui, celui qui croit moi, comme dit les saintes le fleuve d'eau vive couleront donc dans son sein. Donc, il dit, ils mettaient tous en commun, écoutez bien, les apôtres ont été manifestés, effectivement, car il y avait, verset 34 il dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. c'est à dire que, oui, c'est dire que chacun s'est soucié de l'un comme de l'autre. Pour que ils soient tous bien, effectivement. C'est pour ça que nous remarquons que, évidemment, dans ce que là, là Satan, lorsqu'il prend effectivement les déçus, on voit l'égoïsme. On ne regarde que soi-même, on ne regarde pas effectivement l'intérêt des uns. Que nous, effectivement, aussi, on doit comprendre que ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions être un. C'est-à-dire que nous nous préoccupons aussi des uns comme des autres. Et avoir ce, ce désir, effectivement, de ce que Dieu fasse quelque chose d'autre de nous. Alors, on dit... Il n'y avait donc aucun indigent parmi eux qui car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou deux maisons le vendaient, apportaient les prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres et on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Gloire à Dieu. Nous voyons que, ils étaient animés tellement de bons sentiments et ils avaient compris ça c'est vraiment l'évangile qui produit la vie dans les hommes et qui change effectivement aussi même le, la prévision des gens. C'est-à-dire que on se disait pas que ah c'est à moi effectivement. Il en avait bien sûr mais il s'est rendu compte qu'effectivement tout ce que oh, nous sommes réellement des passagers. C'est vrai, je peux prendre que ce qui est nécessaire pour moi, mais ce qui est comme des superflux, je dois en partager avec mon frère, avec ma soeur effectivement. C'est-à-dire que nous nous trouvons dans un temps, effectivement, nous rendons ce qui prime maintenant, c'est ce que Dieu a fait de nous. C'est pour ça que nous allons lire dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, effectivement, que, oh, vous, vous souvenez-vous du premier, du premier jour où vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Et ceci si et cela, nous n'étions pas comme aujourd'hui, on s'accroche aux choses, effectivement. Non, nous ouvrions les mains, effectivement. Nous ouvrions les portes, effectivement. Afin que celui qui est dans le besoin, nous l'assistions. Nous voulions qu'il soit bien, effectivement. Nous faisions ce que Dieu voulait, effectivement, qu'on fasse, avec joie. On calculait rien du tout. Tout était tout à fait aussi naturel parce que cela venait du fait fond du cœur, avec l'amour que nous avons pris. C'est ce que l'Évangile a produit, effectivement, là-bas, en ce temps-là, effectivement, il dit il déposait aux pieds des apôtres, effectivement. Il ne calculait pas, il ne pas des questions qu'est-ce qu'on va faire Mais il savait que si on dépose pose, là, ça va aider aussi les autres. Donc c'est ça, effectivement, le désir que nous avons, effectivement, mais... Dans ce temps aussi où nous sommes, qu'est-ce qu'on dit de nous, effectivement Enfin, qu'on dit du temps, hein? Dans, Je crois que c'est dans, dans 2 Timothée, je pense, au chapitre 3, probablement, mais c'est parce que 2 Timothée. 2 Timothée, je suppose que c'est cela, hein Je suis 2 Timothée au chapitre 3, on nous dit, verset 1. « Sache que, dans les derniers jours, c'est bien les temps dans lesquels nous sommes, il y aura des temps vraiment difficiles. » Car les hommes seront égoïstes. Et voilà, c'est contraire à ce que nous avons pu lire, effectivement, dans le, les actes, effectivement, au chapitre 2. Il n'y avait pas d'égoïsme, en fait, c'était... L'amour, en fait, c'était le désir de ce que Dieu puisse trouver, effectivement, aussi sa place. On nous dit, mais les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. C'est là que nous sommes, effectivement, dans un temps comme ça. On entend des guerres à gauche. Guerres de... enfin, les, les grands problèmes des guerres, effectivement, c'est qu'on dit toujours l'argent, c'est toujours les nerfs de la guerre. Et c'est cela, en fait. Pourquoi on doit détruire là-bas Pourquoi on, on, a, on, on va servir, effectivement, les pays du tiers-monde Parce que les matières qui sont là-bas, eh ben, on en a besoin pour pouvoir avoir de l'argent. Pourquoi Mais pour arranger chez nous. Et eh ben, c'est comme ça. Ça, Donc, effectivement, ça a toujours été le même problème. Et ça, c'est là que si ça tient aussi les gens, effectivement, l'argent, l'argent, l'argent, on dit parce que sans argent, que Dieu nous aide, effectivement. Parce que nous sommes, c'est comme si nous sommes dans un système où on ne sait pas faire autrement, mais on sait faire autrement parce que Dieu nous fait sortir de tous les systèmes. Il dit mais ami de l'argent, oui c'est sûr et certain. Pour un héros, il peut même te couper la tête. Donc ami de l'argent, oh fanfaron, Auteur, blasphémateur, révèle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensible de loyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté en flèche d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et c'est ce que nous avons effectivement dans le monde aujourd'hui. Mais là. Quand la parole de Dieu a touché leur cœur, c'est pour ça que nous comprenons lorsque cet homme de Dieu a eu à pouvoir dire que ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues. Et oui, parce que, il y a des fables qui sont habilement conçues, et ces gens ont l'impression de pouvoir vous donner quelque chose qui, qui vient de Dieu, mais il n'y a rien qui sort de là, qui vient de, oh oui, ils peuvent faire beaucoup de choses, effectivement, ceci et cela, effectivement, pour dire qu'on fait ça, c'est-à-dire qu'on fait les miracles, cest à cela. Et c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais ce que Dieu cherche, c'est pas des, c'est bien qu'il y ait des miracles, que les malades puissent être guéris, mais après, cet homme-là qui est guéri, mais il va mourir, peut-être, c'est devenu malade quelque temps plus tard. Mais ce que Dieu cherche, c'est, parce que la guérison, c'est pour nous montrer que Jésus-Christ le Seigneur est vraiment ressuscité. Enfin, que toi, tu comprennes ce qui est important pour Dieu. Mais l'homme qui est aujourd'hui guéri, c'est bien, mais il meurt demain, il va en enfer. C'est pas ça le but de Dieu. Ce que Dieu cherche, effectivement, ce que, mais l'homme comprenne ce qui est important pour Dieu. Ce qui, c'est que la personne vive. Et pour vivre, effectivement, il faut qu'il ait la chose qui fait vivre. Ce qui fait vivre, c'est quoi Mais c'est la parole de Dieu, en fait. En elle était la vie et elle demeure toujours la vie. Et c'est cela, effectivement, que... Et pour que nous puissions la voir, il faut que ça soit Dieu lui-même, parce que la vie ne vient pas de l'homme, la vie vient de Dieu. Il faut que Dieu lui-même nous donne cela. Pourquoi dit, mais Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues, parce qu'il y en a des experts aujourd'hui effectivement. Si, ah ils sont milliers, des milliers effectivement. Ah ils sont toujours en grand nombre. En fait, les faux sont toujours en grand nombre. Les vrais sont petits nombre. Ah vous direz, frère, quand même, c'est exagéré. C'est vrai quand même. C'est tout à fait comme vous pouvez les penser. Mais dites-moi autant des nids. avec Akab et Isabelle. Non. Combien y en avait-il de vrais et combien y en avait-il de faux 400 prophètes de, de Bâle et puis encore encore 400 encore, je pense, d'Astarté, puis peut-être moins oui, Et il y en avait combien de vrais de Dieu C'était les, les prophètes Élie. Ah vous savez cela, bien sûr, effectivement. Mais oui, mon frère et ma soeur, c'était ça, effectivement. Et nous voilà encore beaucoup plus loin. Comment Dieu effectivement montre que quand il fait quelque chose, autant de méchés, par exemple, un bah, roi chapitre 20, ah oui, oui, oui, oui. Il y en avait beaucoup, je pense que, je ne sais pas si nous pouvons le trouver, mais je pense que c'est dans un roi, je un un peu, je pense dans un roi au, au chapitre 20, pour que vous puissiez voir effectivement cela. Puis nous reviendrons vite là. Tout, tout en surveillant notre notre timing, effectivement, aussi, parce que les, les temps filent vite aussi. Un roi au chapitre 20, et et, et, et nous allons euh, le voir avec vous ici, si Dieu le permet. Je pense que c'est cela, mon Regarde bien, et puis nous allons. C'est dans un roi, un roi, un roi, ils, ils ont trouvé ce qu'ils avaient. Je vais dire cela, mais si j'ai le Seigneur, c'est un roi ou deux rois. Mais attendez, un roi, chapitre 20, ou chapitre 21, ou 22. Un roi, chapitre 22, pardon. Voilà, voilà c'est 22, hein? 22. Un roi, chapitre 22, merci. Un roi, chapitre 22. On restera donc trois ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. Et la troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit donc auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramon d'Angalat est à nous ?» Et nous ne nous inquiétons même pas de la répandre dans les mains du roi de Syrie. Alors il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramon d'Angalat ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Gloire à Dieu cet homme était vraiment un fils de Dieu. Alors, écoutez la réponse. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ combien 400 400 Ah oh oui, c'est vrai que les nombres sont toujours grands. C'est ce que nous entendons. Les faux sont toujours en grand nombre. Ils font, ils font beaucoup de théâtres, effectivement, qui attirent vos regards, qui attirent votre attention. Ah, peut-être non. C'est comme cela que Satan est toujours. Ce qui est qu des dieux, effectivement, oh là là là là là là, les gens ne regardent pas beaucoup. C'est sur un certain cela, c'est la vérité, c'est biblique. Et ici là, il a appelé ses prophètes au nombre de 400, mais écoutez bien. C'est ça oui, donc environ 400, 400, 400, 400, comptez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400. Et il leur dit, il est attaqué qui ramène en Galate où dois-je renoncer Et il répondit, monte et le Seigneur le livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, il n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'éternel par qui nous puissions le consulter Gloire à Dieu. Ça c'est quelqu'un qui aime Dieu, que le Seigneur, notre Dieu a placé quelque chose qui quand même qui sonne, quand ça passe pas vraiment, on sent qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui cloche quelque part. Mais il n'a pas eu honte de pouvoir poser la question. On dit, mais tu en as 400 mais hum, ça sonne que tous. Et eh oui, c'est cela. D'accord, d'accord, en fait, ce sont, c'est quand même pas possible. Ce qui veut dire qu'il y a eu donc ce rassemblement, se retrouver en fait pour qu'on puisse se retrouver, s'accorder, comment on va commencer à faire les choses, effectivement. Dieu n'a jamais été dans ce genre de choses, effectivement. Si. Bien sûr que non. Alors, vous voyez comment est-ce que les choses se passent. Alors maintenant, il dit, mais, <rire> il dit, je vais dire, -dire mais, il n'y a-t-il pas plus ici aucun prophète de l'éternel, par qui nous puissions le consulter Il voulait qu'on consulte l'éternel. Et le roi d'Israël répondit à Zohaphat, fois, ah, <rire> Il y en a encore combien Un homme. Un seul homme. Il dit, mais il y a quand même un homme, effectivement, il dit, mais par qui Écoutez bien, par qui L'on pourrait consulter l'éternel. Mais qu'est-ce que je fais moi Mais je le déteste, car il ne me préside au rien de bon. Et voilà. Il en avait 400, lui. Et de l'autre côté, l'éternel n'en avait qu'un seul. Et c'est celle-là, il ne pouvait pas être mis dans la liste. Il était donc haï et détesté. Parce qu'il ne pouvait pas marcher dans, les, dans le rassemblement des hommes, des, des prophètes, des vêtements. D'ailleurs, vous pouvez remarquer, je vais dire rapidement, vous pouvez, voir, vous pouvez remarquer comment on a voulu l'approcher pour, pour vous montrer comment, jusqu'à aujourd'hui, ça se passe comme cela. Ah oui, oui, oui, c'est exactement. C les, les démons sont toujours. Les hommes meurent, mais les démons continuent en cours. Alors, regardez bien. Il dit, le verset suivant, il dit, il dit Mais je le hais, car il ne me proposait rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Qui est-il Il dit, mais c'est Miché, fils de Jimla. Et Zaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un éunique et, et dit, fais venir tout de suite Miché, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Zafat, roi de Judas, étaient donc assis chacun sur son trône, revêtu de leurs habits royaux, sur la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Tous. C'est des sières, fils de Canana, c'était, fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Il va même utiliser ainsi par l'éternel. Il fait que quand les gens entendent ça, on tremble, ah, ça c'est vraiment Dieu. Mais c'est ainsi par, par l'éternel, ainsi par les démons. Ce n'est pas, pas, pas des dieux ça. Alors il dit, mais écoutez bien. Il dit bien, il dit bien, c'est les sciences desquelles on dit, Et tous les prophètes prophétisaient donc de même, écoutez bien, et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramod en galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Vous entendez cela Donc les 400 prophètes proposaient la même chose, frères et sœurs. Mettez-vous là, vous frères, vous sœurs, effectivement, vous serez secoués. 400. Ils disent tous effectivement la même chose, effectivement. Et puis il y en a un qui sort du lot et vous allez le suivre vous. C'est pas possible. Non, parce que les 400, c'est un impact. Et puis il parle aussi, ainsi parle l'éternel. Vous voyez comment ça bouge au milieu, surtout qu'il a la conne, effectivement, en fait, exactement. Et il fait tout ça. Vous voyez, oh, c'est comme le prophète Tout ça, tout ça. En faisant ça, vous, vous êtes séduit. Vous allez suivre, effectivement, parce que c'est impressionnant. Pour marcher avec les choses de Dieu, dans un monde comme celui-ci, il faut vraiment la grâce de Dieu. Ah oui, frère et sœur, faut vraiment la grâce de Dieu, c'est sûr et certain. Sans ça, évidemment, les yeux vont dire, oh mais non, mais l'intérieur quand même se, se laisse convaincre effectivement par cela. On commence à pouvoir dire, nous sommes un peu troublés, mais on n'est pas troublés. Je crois que mon grand ici, il prie toujours en disant, le Seigneur a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous ne pouvez pas être troublé. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi les troubles Il a dit à Moïse, pourquoi tout s'écrit Il nous instruit, c'est pour que nous sachions où nous en sommes. Pour que nous soyons sûrs et certains de cela, on n'en a pas contre les hommes. C'est ça que les gens ne comprennent pas, ils détestent, évidemment, ils nous insultent. On n'en a pas contre les hommes, c'est contre les démons, contre les esprits mauvais, contre les esprits méchants. C'est pas, non, moi je ne peux pas détester un frère, le frère c'est mon frère. Mais c'est les démons qui est dans la personne. Quand on prêche des fausses doctrines, des fausses enseignements, tout ça, mais c'est parce que vous avez des mauvais esprits. Ce sont des mauvais esprits qui, qui inspirent des faux enseignements, de tout ceci, effectivement, cela, parce que qu'ils <rire> trouvent l'occasion, vous n'avez rien, effectivement, vous, effectivement, pour cela. Alors, euh, mettez-vous simplement à genoux et priez. Soyez, ne soyez pas comme Usa qui a toujours voulu, je dois faire, je dois faire, la mort spirituelle va vous frapper, les démons vont prendre la place. C'est sûr et certain. Et tous ceux qui vous suivent aussi, ils sont dans la même lignée. Eh oui, frères et sœurs. C'est sûr et certain, en fait, c'est ça. Mais Vous pouvez même le voir aussi hein, dans les scènes d'écriture, dans l'Apocalypse, effectivement, qui nous montre, effectivement, la, dans le temps, comment les choses évoluent, effectivement, aussi. Oui, oui, oui, bien sûr. Montrant commence cela effectivement, et puis comme moi-même. Et puis les autres, effectivement, en ont parlé aussi, effectivement, qu'il y en aura, il y en aura, mais c'est sûr et certain que nous en aura, en réalité. C'est pour ça que Dieu nous instruit, nous, pour que nous puissions tenir ferme, effectivement. Et quand vous prenez position pour la parole de Dieu, c'est sûr et certain, vous serez ni, en fait, là, comme quelqu'un qui est vraiment un peu bizarre dans le groupe, un oiseau bizarre, C'est cela, effectivement, parce que les 400, écoutez bien, les 400, mais là, comme on dit, mais, mais, mais, mais ici, il dit c'est que, « Et tout le prophète prophétisaient de même, en disant, monte à la Galade, parce que d'abord c'est des choses qui ont commencé lui-même. Hein. Et puis il a entraîné les autres de Monte à Galade et tu auras du succès, l'Éternel les livrera entre les mains du roi. Maintenant, verset 13, faites le, bien attention. Les messagers qui étaient allés appeler donc Miché lui parla ainsi. Il est allé. Pour aller appeler Miché, effectivement. Écoutez comment les choses se sont passées. Et il était là-bas, Miché, On ne voulait pas, donc il n'était pas du groupe. Hein. Donc on l'a rejeté. Il se tient à son endroit, ce n'est qu'à. Effectivement, bon, il laisse les choses comme vous voulez faire. Faites vos choses, mais lui, s'occupe des choses que Dieu veut qu'il puisse faire, effectivement. C'est Josaphat qui sentait qu'ici, malgré. Il faut être un fils de Dieu, mon frère et ma soeur, pour prendre vraiment une position. Parce que parfois, on a peur, on a honte, effectivement. Mais il faut avoir quelque chose de Dieu au-dedans de soi. Nous l'avons entendu une fois aussi quand on a pris cette écriture. Josaphat était un roi. Il avait quand même devant lui, quand même, notre roi. Mais agir comme ça peut avoir la guerre. Moi, je t'ai dit que voici les 400 prophètes, tu as demandé qu'on puisse conduire l'éternel. Je l'appelle toi, tu me dis, y il n'y a-t-il pas un autre est Ce que tu tu traites que ceux que j'ai ici ne sont pas des dieux. Ça peut aller plus loin. Mais il s'est pas occupé de cela, lui, il dit non. Moi je vais quand même savoir, mais eh, a il n'y a-t-il pas un autre Quand Dieu est là, quand Dieu est avec vous, mon frère, tu vas prendre une position pour la parole de Dieu. Et Dieu confirmera que ce que tu viens de pouvoir prendre position est la chose vraie. Bien sûr. Le Problème, c'est que c'est la honte. On veut être comme tout le monde, on veut être comme. Euh, parce que chez cette soeur-là, c'est comme ça, chez frère-là. Non, c'est pas comme chez chez chez Non, c'est ce que, que disent donc les Saintes Écritures. Qu'est-ce qu que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir dire, effectivement. Alors, ici, verset 13, il nous dit Le messager qui était allé appeler Michel lui parla ainsi. Écoutez bien. Voici, écoutez bien, voici les prophètes d'un commun accord. Ce qui veut dire qu'ils se sont arrangés. « Ah oui, c'est ça, des, des on va se retrouver, on va, on va voir un peu comment, on va commencer à pouvoir prêcher comme ceci, comme cela, le rassemblement de tous les prédicateurs, de ci, cela, de cela. » ce, ce, ce, ce, ce. Non, qui il, il doit y avoir quelque chose de tout à fait différent. Ce qui veut dire que nous devons, oui, la communion fraternelle, on doit l'avoir, ça, c'est pas un problème. Et nous devons être sûrs et certains que ce que Dieu veut, c'est que nous puissions les servir selon sa propre volonté. Quand nous nous retrouvons effectivement pour chercher la volonté de Dieu, ça c'est autre chose. Et là, en fait, ce qu'il y a, c'est que, d'un qu commun encore, ils se sont arrangés pour dire comme ça. Et c'est souvent ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, aussi dans nos endroits. Oh, là-bas, ils se sont retrouvés. Voici donc les décisions qui sont sorties. Voici donc on a eu à pouvoir voir tel ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta c'est ta ta ta ta ta ta c'est ta ta Mais ta ta ta ta ta ta ta ta ta jamais ta ta ta notre Seigneur n'est pas comme ça. C'est pour ça que lui, il veut que ses enfants aussi soient comme ça. Et j'aime beaucoup cela, parce que vous vous souvenez, nous l'avons cité, je pense, dimanche, je pense je pense dimanche, quand le peuple a dit à, à Josué, il dit, nous t'obéirons certainement comme... Tu le demandes, effectivement, mais ce que nous exigeons, fais en sorte que le Seigneur ton Dieu soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Le peuple doit être exigeant. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a écrit éprouver tout esprit, mais on doit pas collaborer avec des démons quand même. Nous devons, parce qu'il s'agit de notre vie, de notre marche effectivement avec le Seigneur. Et c'est important. Alors on lui dit, mais les prophètes d'un commun accord, Ce que déjà là, il y a un souci. Alors qu'est-ce qu'il dit Le prophète d'un commun accord, il dit, euh, euh, euh, allez lui dit, mais les, voici les prophètes d'un commun accord, prophétisent quoi Écoutez bien, du bien au roi. C'est ce que le, le roi veut entendre. Car il y aura un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais en amélioration de faire dans choses à ils donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est écrit dans le livre de, de Timothée, chapitre 4. Alors il dit, ici si bien, donc, alors écoute bien, hein, il dit, mais voici les prophètes d'un commun accord, prophétise du bien au roi. Écoutez bien, s'il vous plaît. Il dit, mais quest ta parole à toi, Michel Soit donc comme la parole de chacun d'eux. Toi aussi fait quoi si bien. Voilà, c'est l'esprit, effectivement, qui emporte les gens aujourd'hui, effectivement. Oh, nous sommes en commun, avec les nanas. Qui emporte les gens comme cela. Bien sûr, ce qui se passe aujourd'hui dans tout ce mouvement que nous voyons, que nous avons en face de nous, effectivement, et dans lequel beaucoup de gens sont donc emportés, cela, effectivement. C'est comme cela qu'on a... C'est ça le grand danger, en fait, aussi. Dieu est bon, quand même, de sa façon de faire. C'est pour ça, c'est dans ce mouvement-là qu'on a voulu entraîner cet homme de Dieu, qui était donc à l'écart, parce qu'on ne voulait pas. On dit, bon, viens t'associer à nous, mais pour que tu à nous, maintenant, parle comme nous, nous parlons aussi. Dis des choses de la manière dont nous disons effectivement cela, effectivement, fait des citations comme nous faisons aussi effectivement de la même manière comme ça ça va être hein, on va ici on trouve une citation on va ici là on trouve une citation on vous trouve aussi une citation donc il faut que tous nous soyons dans le même bain des citations en fait, c'est un exemple que je donne parce que si vous n'êtes pas là dedans c'est pour ça que les rois ne vous aiment pas que... Mais maintenant cet homme ici il répond en disant ok oh, c'est bien fait suivant il dit Michel répondit L'éternel est vivant. Qu'est-ce que je ferai? Que Dieu te bénisse. J'annoncerai ce que l'éternel me dira. Que vous vous entendiez dans votre chose. Donc, nous voyons qu'effectivement, il y en avait 400 et il n'y en avait qu'un seul. Et c'est un seul là qu'on n'aimait pas du tout. C'était avec lui que Dieu était avec. Mm -hmm, le Seigneur était avec Miché. Pas avec les 400. Ce n'est pas le nombre qui importe n'est pas que, bon, nous sommes des grands prophètes, nous sommes 400, lui, il est seul là-bas, on n'en a rien à faire. De toute façon, il n'y a pas de personne avec nous. Ou comme nous sommes rassemblés, nous avons 10 millions d'âmes, 10 millions d'armes. Vous les amenez où c'est 10 millions d'armes Ça, ce sont vos âmes à vous, ce sont à vous, parce que ce sont vos à vous. Mais, mais avec le Seigneur, effectivement, quand il est venu, il n'en avait que tous, tous, tous, tous. Et l'un était un démon. Avec les douze, regardez comment le monde a eu à pouvoir entendre l'Évangile. Et puis, il a pris aussi l'apôtre Paul, que Dieu soit béni pour cela. Nous remercions Dieu pour ce qu'il fait, mais Dieu a sa sagesse qui n'est pas comme la nôtre. C'est pour ça que nous devons savoir que, vous savez, c'est Satan, c'est des mots, effectivement, cet esprit. Mais il était, il était vraiment intelligent. Il mettait les choses à la perfection. Ah oui, sans le Seigneur, on ne pouvait pas découvrir ce qu'il a mis. Donc, ce n'est pas un petit adversaire. Parce que les Seigneur, s'il avait vaincu, il fallait qu'il vienne. Il savait ce qu'il faisait. Donc, nous, on doit arriver à pouvoir... Il n'y a que la chose qui peut arriver à pouvoir nous protéger, ce n'est qu'à la bouclier de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Rien que la parole, mais pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu. Pas ce qu'on a transformé. La parole de Dieu. C'est pourquoi que nous revenons au chapitre 4, effectivement, de, des actes. avoir les temps... Acte au chapitre 4 ici, il nous dit... En fait, le temps, pour nous, dans la semaine, c'est que nous avons un problème parce que nous avons un couvre-feu ici. Mais vous, dans la maison, hein, c'est pour ça que vous pouvez vous poser l'action mais pourquoi les frères regardent le temps Oui, vous, il n'y a pas de problème. Mais nous, c'est le couvre-feu. On ne doit pas quitter ici après 22 heures. donc C'est-à-dire le temps déterminé pour que je puisse se terminer effectivement. Si c'est 22 heures, vous connaissez ce qui se passe. Mais bon. Nous prions Dieu, c'est pour ça que vous regardez, vous avez toujours regarder l'heure, effectivement, c'est pour ne pas hein, arriver à pouvoir tomber dans les heures de couvre-feu ici. Alors, dans le chapitre 4, verset 32, nous avons dit, verset 34, maintenant, il y a, « Car il y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et les déposaient, effectivement, aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » J'ai toujours eu à pouvoir le dire, effectivement, le répéter. C'est pour ça que j'aime beaucoup la parole de Dieu, la vraie parole. Elle produit dans le cœur de la personne des bonnes dispositions, des sentiments bons, purs et, et agréables, effectivement. C'est pour ça que Pierre n'avait pas dit « Allez chez vous, prenez votre argent sur vos comptes en banque, venez me l'apporter." Ou allez chez vous, vendez vos biens, tout ça. ainsi suite, effectivement comme l'évangile qu'on entend aujourd'hui. Ah, si vous ne donnez pas votre dîme, le Seigneur va brûler vos maisons. Si vous ne voulez pas donner ceci, effectivement, les prédicateurs et tout ça, tout ce que vous avez dit, leur prédication tourne toujours. Et puis après, vous avez entendu, effectivement, il faut l'argent. Il faut toujours donner l'argent. Mais je dit, mais est-ce que Dieu vous a envoyé pour prêcher l'argent c'est ça votre ministère à vous, rien que l'argent. L'argent là, oh alléluia, gloire à Dieu pour de bon demain. N'oubliez pas la caisse. Mais est-ce que Dieu Dieu, vous a, Dieu nous a pas envoyé de pouvoirs chercher l'argent Il nous a envoyé pour prêcher la parole de Dieu. Mais Pierre n'a pas dit que Dieu nous a ordonné de, de pouvoir prêcher pour l'argent, même de, de chercher l'argent. Non, nous avons de prêcher la parole de Dieu. Alors prêche la parole. Et quand tu prêches la parole, effectivement, ben, mais c'est lui qui entend la parole. Quand c'est la parole de Dieu, ça doit produire dans son âme. Que Dieu soit béni, que Dieu te bénisse. Mais c'est vrai, ça produit effectivement, ça réveille parce que c'est un fils de Dieu. Il revit maintenant. Il dit, Seigneur, je ne peux pas partir comme ça. J'ai besoin de faire ça pour toi. Besoin... Ça travaille dans le cœur. Alléluia. Amen. Oui, monsieur, oui, madame. Pas l'argent, mais la vie de Christ dans un homme. Alors, donne-lui la parole de Dieu. Vous allez voir ce qu'il va faire. Sûr et certain, c'est ce que la parole a produit. Chacun est chez lui, effectivement. Pierre n'a pas dit, oh, j'ai besoin de moyens, et apportez-moi des boulots. Non, non, non, non, non, non. Il a prêché, Dieu prend soin. Et c'est comme cela que, dans le cœur, effectivement, il a poussé les hommes. Dit, mais, ça, ça, ça, ça, ils étaient heureux de sentir que, oh, ça vient du feu fond de mon cœur. C'est ça, l'offrande que Dieu agrée. Qui vient de faire de ton âme, effectivement, il dit, mais ça, Seigneur, je l'ai fait de tout mon cœur pour la gloire de ton Seigneur. Alors là, Dieu as l'offrande. Et là, on voit, effectivement, que qu'ils apportaient les prises et les déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Maintenant, écoutez très bien. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exaltation, Lévite originaire de Chypre, il vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Il était tellement touché par la parole de Dieu. C'était la joie pour lui de pouvoir participer à cela parce que ça faisait oh, quelque chose de tellement merveilleux de pouvoir voir que l'œuvre de Dieu va de l'avant. Mais maintenant, c'est parce qu'ils avaient entendu la parole de Dieu. Ils ont été touchés par l'évangile, effectivement. Les sentiments, c'était pas le sentiment charnel, mais les sentiments de la parole de Dieu. Mais il y a eu un homme et sa femme qui, eux, la parole n'est pas rentrée. Ils ont peut-être eu à pouvoir entendre à fait, quelque part. Où ils ont vu, observer, dit, bon, nous voyons que c'est là au fond, comme ceci, comme ça. C'est pour ça que nous disons... Et tout ce que vous apportez à ces gens-là, donnez-nous, eh donnez-nous, effectivement, qui vous pousse à pouvoir apporter tout cet argent-là. Comme les gens pensent, ah, quand je donne, Dieu va me bénir. Il ne va pas te bénir parce que ça, c'est. On n'achète on achète pas de bénédiction auprès de Dieu. Il n'est pas jamais vu quelque part où Dieu dit venez acheter de moi des de bénédictions, apporter l'argent pour pouvoir. Lui dit toujours venez. C'est gratuitement que Dieu nous donne. Donc, quand vous donnez quelque chose, parce que vous êtes forcé, il n'y a pas de bénédiction derrière. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non. <rire> nous, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons d'abord convaincus par la parole de Dieu, que nous comprenons que ces choses sont justes à pouvoir faire. Et quand nous le faisions parce que nous trouvions que Dieu a raison, c'est ça parce qu'il faut donner raison à Dieu. Ah oui, mais vous dites frère, est-ce que c'est la vérité Mais vous n'êtes pas qui Que tout homme soit reconnu pour menteur. C'est la vérité, non Mais que Dieu soit reconnu pour vrai, Donc, Nous nous donnons raison à Dieu. C'est cela. Donc je dois dire, Seigneur, tu as vraiment raison. Et ça, c'est la vérité. Alors là, c'est ce que je fais, c'est de tout mon cœur. Mais autrement, tu peux le faire, mais ça ne te rapporte rien. Parce que tu ne l'as pas fait pour Dieu, tu l'as fait pour quelqu'un. C'est ça le grand problème. Et Dieu nous aide parce que ce sont les soi-disant prédicateurs qui sont envoyés par des, des démons, tout ça, les, qui détruisent en fait la foi de beaucoup de gens. Qui vous détruisent aussi parce que vous avez difficile de pouvoir. Et ça, c'est ce sont des choses parfois qu'on n'aime pas, qu pas écouter parce que quand on touche là demain des, des prédicateurs, ils vous en veulent d'une manière tellement que s'ils si peuvent vous rencontrer, ils peuvent vous enfoncer un tournevis. Mais comme ils ne peuvent pas le faire, c'est ça le grand problème. Mais nous devons prêcher la parole de Dieu pour que le peuple de Dieu comprenne ce qu'il en est effectivement aussi. Parce que le Seigneur dit ne touchez pas ce qui est impur. Ça, il dit ça à son peuple, effectivement. et Son peuple doit comprendre qu que nous sommes dans une période difficile. Et, mais voilà que ces gens-là aussi, parce que cela est arrivé, ils, ils ont posé un acte. Et regardez très bien ce qui est extraordinaire, frères et sœurs. Qu'est-ce qui est extraordinaire ici Parce qu'ils ont posé le même acte. C'est quoi Il a vendu son champ, il a apporté de l'argent. Et quand c'est Joseph ici a apporté ça, et puis ils ont, ils ont été bénis. On a vu les témoignages que les Saintes Écritures rendent d'eux, effectivement. Ils ont vendu leurs choses, ils ont apporté l'argent. Mais qu'est-ce que Ananias et Sapphira ont fait aussi C'est écrit là. C'est pour que nous comprenions, effectivement, que... Quand derrière, effectivement, on... Parce que quelque chose, qu surtout pour nous en tant qu'enfants, surtout pour nous qui sommes dans un temps comme celui-ci, le diable est tellement aussi rusé, nous devons comprendre qu'il nous est nécessaire de pouvoir avoir au-dedans de nous, pas simplement par les actes qu'on pose, mais au-dedans de nous, effectivement, la chose qui vient de Dieu. Alors, nous sommes sûrs et certains que les actes que nous posons, il n'y a pas de problème. Dieu veille sur cela. Alors ici, regardez bien, nous allons terminer parce que les temps ont fini. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, qu'est-ce qu'ils ont fait Vanir une propriété. Ah oui. Ah oui. Notre problème dans ce temps aussi nous sommes, c'est le problème d'argent, mon frère. Le problème d'argent. Les hommes sont devenus comme ça avec l'argent. Je ne sais pas, mais je prie que Dieu délivre son peuple. Parce que dans notre société dans laquelle nous, nous trouvons ici, c'est toujours. Vous pouvez le voir, tu dors. Il faut l'argent. Tu te réveilles le matin, il faut l'argent. Dans tout tout ce que tu peux passer au coin, tu peux même pas aller aux petites toilettes ici, effectivement, gratuitement, c'est toujours payé. Donc dans tout, on peut se dire qu'il faut avoir l'argent, si tu n'as pas l'argent. Mais c'est contraire à ce que Dieu nous dit, effectivement, dans la sainte On n'a pas dit que l'homme vivra avec les sommes d'argent qu'il peut avoir sur son compte en banque. Jamais. Le juste vivra toujours par la foi. Maintenant le problème, savoir, est-ce que tu peux vivre par la foi C'est ça qu'on peut te poser. Est-ce que tu peux vivre par la foi Tu sais d'abord ce que c'est que vivre par la foi. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Et vous continuez, il dit, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais l'argent sur ton compte en banque, tu veux le voir, non Mais Dieu te dit, non, il ne faut pas vivre à cause de l'argent que tu as sur ton compte en banque. Mais vite en fait, même ne n'ayant pas, vit comme un, un, un procédant. C'est ça qu'on dit. Le juste vivra pas la foi. C'est-à-dire que je ne ai pas. Mais je suis sûr à la que je les ai. C'est un paradoxe, c'est un contraste avec la vie aujourd'hui. On va dire, Monsieur, tu es fou. Oui, c'est vrai, il faut être fou. pour. Puisque Dieu l'a dit. Ah, quand ils sont arrivés dans la terre promise et qu'ils ont envoyé des espions, vous savez quand ils sont venus Oh, il y a des fils d'Anna qui sont tellement des géants, c'est impossible, on ne peut pas prendre cette terre ici, nous sommes comme des sauterelles. Qu'est-ce que Josué et Caleb, ils ont dit Puisque Dieu l'a dit, nous sommes plus capables. Puisque Dieu l'a dit, lui il l'a dit. Donc, même si je suis comme une sauterelle là. Mais lui, il a dit cela. Alors, puisqu'il a dit, mais je suis plus que capable. C'est ça Vivre par la foi, mon frère et ma soeur. Pas par le compte en banque. Je ne sais pas. Mais bon. On va nous traiter des fous. C'est vrai, mon précieux frère. Dans une génération comme ça, où tout ce que les programmes qu'on fait à l'extérieur, tout ça, comme vous voyez là, c'est toujours tourné vers l'argent. Il faut qu'on puisse, parce qu'il faut euh, rassembler pour envoyer vers la Commission européenne, parce que la Belgique a une dette de 6 milliards, parce qu'il faut mettre là-bas toujours l'argent. On ne va pas dire, oh, hein, nous voulons des patates. Non, on n'a pas, vous avez des patates, on a pas besoin, mais l'argent, l'argent. Mettez-la. Alors, on ne parle que le langage, effectivement, de l'argent. Alors, on se tue là-bas en envoyant des bombes dans les pays, on se tue là-bas en hein, tuant les populations qui sont là-bas, là où il y a des moyens d'avoir des minéraux, tout sais ce qui se passe, effectivement, je ne suis pas politicien, mais vous connaissez cela, toujours l'argent. Mais Dieu te parle à toi. Ah oui, c'est vrai. C'est à nous que les seigneurs t'adressent, à nous, effectivement, que, que nous ne pouvons pas avoir l'amour de l'argent tombe dans le piège. Si on n'a pas l'amour de l'argent, comment on va vivre ah, Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que, comment nous serons vêtus. Considérez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Cependant, votre Père se laisse les nourrir. C'est ça un fils de Dieu. Il vit donc par la foi. Et nous terminons par là, Ananias et Saphira. Ils ont vendu comme les autres ont vendu. Mais par rapport aux autres, ils n'avaient pas réalisé une chose que... Il y avait d'abord quelque chose qui s'est passé. C'est que la parole de Dieu est descendue, a produit ce sentiment-là. Ce n'était pas à fabrication que, puisque je vis, il a fait, je vais faire aussi. Non, a produit ces sentiments-là en eux de faire sans se concerter. Chacun de son côté. La sémence, la même, produit le même effet. Mais là, ce n'était pas la sémence de Dieu. Ça, c'était simplement la religion qui s'est mise en place. Qui dit, je vais vendre et puis je vais venir aussi donner aussi. Et comme les cœurs n'avaient pas été touchés, parce qu'ici on a dit que leurs cœurs furent vivement touchés. Mais les cœurs des Ananias et Sapphira n'étaient pas vivement touchés. Je vous direz, frère, comment est-ce que tu peux le dire Nous le lisons. Et voilà que, mais un homme nommé Alénès avec sa fille, à sa femme, vendit une propriété. Et qu'est-ce qui s'est passé Et il rétint. Écoutez bien, je pense bien que c'est la même version que vous et moi. J'ai dit ça ensemble avec vous, puis nous allons prier, nous allons partir, parce que je vois que le temps est en train de pouvoir filer vite, effectivement. Vous vous permettez, je prends la version que nous avons tous, évidemment. Aussi. Je pense que... Euh, je crois que c'est peut-être la même chose, mais je voudrais quand même... Euh, acte 4... Acte 5... Voilà, nous disons cela vite, vite, et puis nous allons prier. Je termine cela en disant, puis nous prions ensemble. Donc, mais un homme, donc, donc, donc voilà, et, et, et voilà, verset, donc, verset 1. Verset 2 dit, mais un homme, mais un homme nommé l'ananas, et Saphira, sa femme, et, euh, Saphira, sa femme, vendit donc une propriété et une partie du prix, la femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Vous j'ai aimé la, la réaction et, et pour que vous puissiez voir que le cœur n'était pas le cœur qu'il fallait, c'était un cœur mauvais. Parce que quand la parole de Dieu touche le cœur, les actes que vous posez sont les actes bénis, parce que vous en, vous, en, vous en recevez en fait en retour davantage. En fait, ce que les scènes d'écriture recommandent, effectivement. Vous ne vous sentez pas obligé ni forcé, mais c'est de tout votre cœur, en fait. Parce que ça fait. Le service, ça fait partie de vous, en fait. Alors, et là, on nous dit que. <rire> Il a vendu et il a gardé une partie d'argent. Et sa femme le savait, donc il savait très bien que ce n'était pas bon. Écoutez bien, verset 3, « Pierre lui dit, quand il vient déposer aux pieds des apôtres, avec Joseph, Barnabas, il ne a rien dit. Hein. Quand Joseph est venu pour déposer son argent, c'était avec joie. » Pierre ne lui a pas répondu parce qu'il regardait très bien, verset 34, il dit, 36, 36, chapitre 4, verset 36 il dit Joseph, surnommé par les apôtres, Barnabas, ce qui signifie fils de consolation, le vide originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, et apporta l'argent, et il déposa aussi au pied des apôtres. On ne lui a rien dit. Mais maintenant, quand Ananias et Sapphira ont vendu leur champ. Il vint ici et, et déposa au pied des apôtres, comme Joseph l'a fait aussi. Regardez la réaction de Pierre. Paf Pierre lui dit « Mais Ananias !» Pourquoi Satan a-t-il rempli quoi Ton cœur. Ce cœur-là n'était pas touché par l'Évangile. Ce cœur-là, il y a pouvoir être voir les enseignements, je ne sais pas d'où, quelque part, effectivement, où ça n'a pas produit parce qu'il fallait une parole qui transforme le cœur pour qu'on rende un sacrifice agréable à Dieu. Oui, mon frère et oui, ma sœur. Dieu ne peut pas accepter ton sacrifice à toi. Il accepte le sacrifice qui est fait, sinon sa volonté à lui. Comme Abel a eu, a fait le sacrifice, pas parce qu'il pensait, par la révélation. C'est la vérité, c'est là, évidemment. Alors, c'est comme cela que. Ananias, lui, il est venu, il a voulu faire selon ce que lui pensait, copier la chose, alors qu'il n'y a rien qui s'est produit, effectivement, aussi à l'intérieur. Nous nous souvenons est ce que nous avons entendu, est-il prêt Comment nous nous préparons effectivement à la rencontre du Seigneur Toutes ces choses doivent être vraiment aussi à nous en fait. Savoir qu'est-ce que nous devons faire et comment Dieu veut que nous puissions le faire. Je vais terminer vite. Ouh Seigneur Je lis ça, Pierre lui dit, mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ Maintenant il lui dit, si ce champ n'avait pas été vendu, N'intéressait-il pas Il était à toi. Personne n'était obligé de pouvoir. Ben, c'est ça le problème. Mais donnez, donnez, donnez, donnez, donnez, donnez. donnez. Tous ces prédicateurs-là qui vous appellent pour l'argent et que parfois, vous n'avez pas, vous commencez à vous faire ah, ça. Il faut que je donne, il faut que je donne pour que Dieu. C'est ça les, les prédicateurs. De Mais c'est vrai, il faut qu'on donne pour que si on ne donne pas, Dieu ne va pas nous bénir, effectivement. Tout ça, vous donnez, vous ne serez pas bénis, messieurs. Ça ne sert à rien parce que ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça a à voir avec des voleurs. Bien sûr, tous ceux-là qui sont après l'argent, ce sont des voleurs c'est un problème c'est difficile à pouvoir comprendre mais c'est la vérité c'est un problème oh. que Dieu nous aide et voilà qu'il lui dit mais si ça n'a pas été vendu effectivement ben, ça aurait quand même été à toi et puis il dit mais... et après que tu l'aies vendu le prix n'étaient-ils pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tout toute. L'éditeur, les jeunes gens s'étaient levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, et l'on s'est Environ trois heures plus tard, sa femme aussi entra, sans savoir ce qui était arrivé, puis elle dit dans sa parole « Dis-moi !» Est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit Hôtel, c'est à ce prix là. Alors Pierre dit Comment vous êtes vous accordé, comment vous êtes vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira, jeunes gens étant entré, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari, ainsi de suite. Voilà ce que ça produit. Toutes ces choses-là, effectivement, donc, donc on court après, oh, tel a dit, oh, ceci, si, si, nous voulons ceci, si, si, cela. Ça produit ça, parce qu'en fait, ça ne produit pas un changement dans le cœur de l'homme, ça produit la peur. Tu voir, ah, si je ne fais pas, je vais aller en enfer. L'Évangile ne produit pas la peur, le bon Dieu donne la vie, l'assurance et la joie. pouvoir dire, Seigneur, puisque cela est ce est qui, est, est qui est ta volonté, laisse-moi agir selon ta parole. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous fortifie. Lévois-nous donc, nous allons donc prier. Chaque promesse dans la Bible est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne Oui, je crois en ton amour divin Chaque promesse dans la Bible Chaque promesse, chaque promesse dans la Bible mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne je crois en son amour divin. Chaque promesse dans la Bible est bien. Chaque promesse, chaque promesse dans la Bible est bien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Chaque promesse. This